בוט מורגן עליידן לתיוס חושר די לילי נשמע תבועה מורדכי בן יצרק ופני דבורה בת אסטר סיוסתו וסי דידים פרשן תודו משע קונטקטה לסעק מניטת אטרנל נוזת יום נוסחת ימרד פרק ג' שלושה אחים שני הימה שתי אחיות ואחד נשוין נחרית מת אחד מבעלי אחיות וכנס נחרית את אשתו הראשונה יוצאה משום אחותי ושניה משום צרתה הסבא מאמר ומת נחרית חולצת on continue avec la situation qu'on évoque maintenant depuis maintenant deux Mishnahs en arrière, on a trois frères, Reuven, Shimon et Yosef, trois frères de même père, j'ai pris Yosef comme je l'avais dit. Comme ça, je prends un frère qui est complètement distinct. Comme ça, on ne s'embrouille pas pendant qu'on parle. Rouven et Shimon, c'est les deux frères complices qui louent. Et à part ça, il y a elle aussi Yosef. Et Rouven et Shimon, ils sont mariés à deux sœurs. Ok. La problématique de toute notre Mishnah, c'est quoi C'est qu'en réalité, par rapport, à... lorsqu'il y a une seule femme qui va tomber devant Yosef, Yosef va pouvoir la prendre. Mais si les deux elles se retrouvent en même temps devant Yosef, Yosef il est bloqué. Il se retrouve avec d'un côté, s'il va prendre elle. Parce que c'est Saïevama, c'est à moitié sa femme. Le problème, c'est que l'autre aussi, elle est à moitié sa femme. Et donc, si elle est la moitié ma femme, donc elle, en plus d'être à moitié, à moitié ma femme, elle aussi à moitié ma belle-sœur, la sœur de ma femme. j'ai plus le droit avec elle. Et elle inversement. Donc en fait, je me retrouve bloqué, je vais faire la avec les deux. C'est la donnée de base qu'on avait dans le Mishnah d'Alette. À présent, on va compliquer là. Hein. Quelques petits éléments supplémentaires, au contraire. « Shlosha achim, on est trois frères. Donc deux sont mariés à deux sœurs, donc Eroven, Shimon et Yosef, qui sont mariés à Rachel et Léa. et Yosef, il est marié à une autre femme qui s'appelle Osnat. Vous vous rappelez Yosef, Osnat. Une étrangère complètement, une égyptienne. Et, euh, et quoi Met Echad Il y a un des deux frères mariés aux sœurs, donc Eroven, qui meurt, qui décède. Kanas et Tishto, celui qui est marié à l'étrangère, donc Yosef qui est marié à Osnat, il va aussi rajouter. Dans sa maison, il va rajouter Rachel, il va se marier maintenant avec Rachel aussi. Donc maintenant Yosef, il a deux femmes. Une qui s'appelle Rachel et une qui s'appelle Osnat. Et quoi Et donc, Vekanas, donc celui qui est à l'étranger, il l'a marié. Et puis finalement, le pauvre Yosef aussi, accident de voiture, il meurt. Et donc, il y a maintenant trois, deux femmes. Il y a maintenant devant Shimon le frère, le rescapé des trois frères, qui se retrouve maintenant avec une femme, la sienne, c'est Léa. Et deux femmes qui sont en hiboum, une qui s'appelle Rachel, et une qui s'appelle Osnat. Or, Rachel, c'est sa belle-sœur par sa femme. Donc, Rachel ne va pas être en hiboum devant lui. Or, si vous vous rappelez de la première Mishnah, qu'on a appris dans Maserat puisque maintenant, Rachel, c'est devenu ça. Euh, puisque, maintenant, le, le, le, le, le, puisque maintenant, Shimon, il est marié avec Léa. Il ne peut pas faire le hiboum à Rachel. Et Rachel... Et Osnat, ce sont des, comme on avait dit déjà, des co-conjoints, tu voulais le mot Des. D'accord De. Euh, peu importe, tu voulais le mot, c'est pas grave, des, des, elles, sont, elles sont toutes dans ces deux, deux tsarotes qui sont en même temps, d'une même maison, et bien une tsarra va interdire l'autre, c'est ce que la mission m'enseigne, va mettre, donc il est décédé Yosef. Achot Isha, la première va sortir, va être divorcée. Euh, des co-épouses, je crois que ça s'appelait. La première va être libérée, donc la première, ça veut dire Shimon, euh, les, les, les Rachel, la première qui était tombée déjà initialement en Yiboum, devant Yosef, que Yosef avait prise, elle, elle va sortir à cause de la Chotisha. elle ne peut plus être en Yiboum, devant Shimon, parce que c'est la sœur de sa femme. tsarata. la deuxième, elle va être libérée, parce qu'elle était tsarata. Maintenant, autre situation, c'est que Yosef, il n'a pas encore fait le Yiboum à Rachel, il a juste fait à Saba Mahamar, il a juste donné les Midera vous, vous rappelez Donc en théorie, du point de vue de la Torah, lorsque Yosef décède, il a une seule femme qui vient en Iboum devant Shimon. C'est Osnat. En théorie, Shimon devait prendre Osnat. Seulement, seulement, Miderabanan, comme Yosef, il a déjà donné des. des, des il a fait des, des Kidushè Mahamar à Rachel. Rachel c'est devenu un peu plus sa femme. Il s'avère que maintenant, lorsque Yosef va décéder, eh bien. Il y a même aussi sa, sa trois-quarts-femme, qui s'appelle euh, Rachel maintenant, puisqu'elle a commencé à se marier avec elle, qui va aussi tomber en hiboum devant Shimon. Or, c'est la sœur de sa femme. Puisque c'est la sœur de sa femme, elle va interdire Osnat, mais tout ça, ça a que Banane de se faire en mesure de faire la Khalitsa et pas le hiboum à Osnat. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne Donc je reprends à le Mar, s'il a juste fait le Mahamar, Yosef, il a fait le Mahamar à ah, Léa ah, Rachel, Va mettre, et ensuite il est mort, Yosef. Eh bien, Nochrit, l'étrangère, Osnat, elle devait faire la Khalidza, mais pas le Même principe, avec une petite nuance, mais exactement la même chose. Shloshachim, on a trois frères, Reuven, Shimon et fait Yosef. Shnaïmem, Nesun, Shtachayot, on a deux qui deux sœurs, donc Reuven, Arachel et Shimon, Alea. Et Khanasui Nochrit, qui est marié à une étrangère, donc c'est le troisième, c'est Yosef qui est marié à Osnat. Met Anasui Nochrit, pas posé en fonctionne d'un verbe. Met Anasui Nochrit, le Nasui Nochrit, celui qui m'a marié à l'étranger, Yosef, c'est lui qui est décédé le premier dans l'histoire. Et il y a eu ensuite un de deux frères, Réuven ou Shimon, on va prendre Réuven, qui a décidé de se marier avec Osnat, c'était ça Yévama, pourquoi pas, il a fait une belle mitzvah. Et ensuite le pauvre Réuven, il est mort. À présent, il a deux femmes, et il n'a toujours pas eu d'enfant, un il doit faire le hiboum, donc il devrait y avoir Rachel et Osnat qui ont tombé en hiboum devant Shimon. Mais là, il y a un nouveau, le même problème qui va se poser que quoi va mettre, il est mort. Eh bien, rishona Achotisha, la première, la première femme qu'il avait initialement. Rachel, elle va être libérée, parce que c'est Achotisha, c'est la sœur de sa femme, puisque c'est sa belle-sœur, ils sont mariés sœurs sœurs. Et, et Vishniya michum tarata est la deuxième, la nouvelle femme qui est arrivée maintenant au que qui était la deuxième femme qui a pris Réouven. Eh bien, elle va être libérée sans Khalitsa Niboum à cause de Tzarrata, à cause de sa Ensuite, Asaba Mahamar. Si toutefois il a fait le mahamar, c'est-à-dire que Reuven il a juste fait le mahamar à qui qui mahamar à Osnat, donc c'est pas vraiment devenu sa vraie femme. En théorie, lorsque Reuven va décéder, alors finalement Osnat du point de vue de la Torah, c'est la femme de Joseph uniquement. Reuven quand il fait le mahamar, c'était du bluff, c'est pas du, c'est pas du, c'est pas de vrai de c'est pas à Torah. Donc Osnat elle est encore toujours mariée. Ah, c'est toujours la femme de Youssef qui attend qu'on lui fasse le hiboum, e soit Rouven, soit Shimon. Donc en théorie, elle devrait faire le hiboum e avec Shimon. Mais quoi Mais quoi Puisque Rouven, il a fait le kidushin à elle. Alors en faisant le Kidushin, il a plus rapproché de lui, c'est devenu sa femme aux trois quarts, plus que à la moitié. Et là, c'est devenu un peu plus sa femme. Et ça veut dire que quand maintenant Rouven il va décéder, alors Osnat, elle va devenir en hiboum e aussi un petit peu grâce à lui. Et ça, ça nous fait plein de problèmes. On ne rentre pas dans trop de détails, mais de manière générale, on va dire c est, c est, elle, elle, elle tombe maintenant de par lui, devant, les, devant Shimon, et or, or, or, or, or, si ça devient la femme de Reuven, un petit peu, alors la femme de Reuven, Reuven est déjà mariée à aussi la sœur de la femme de Shimon, il est marié à Rachel, et de ce fait, Rachel va interdire, « Osnat », c'est ce que la Mishan vous cette volonté, elle va même être étrangère devra faire la Khalidza devant Shimon », sans faire le e-boom, et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de cerfacos tout cela.